C'est fait pousser à fond la merde Sous les pieds Encore une journée d'écroulement Au taux zéro d'avalanche de la langue Dans le cerveau Proof I feel me se fait pousser à fond la merde de dessous les pieds. Merde au ciel, merde de fleurs, tu ne crois pas si bien dire. En bavant, Thérèse, des eaux que tu as bien cru vouloir mélanger, manger, malaxer, branler, les broyer, les aimer, depuis le temps que ça tourne. De rien se met à brailler, autant que j'ai broyé, je ne risque pas de me mélanger. Les pieds, en bougeant d'ici, de ce bouge, la tronche en vrac. Les étoiles ne m'appartiennent plus. Je les laisse aux branleurs de ne voir, de cesse de grimper si haut. Quand je me borne à rester sur la merde, la maison merde, pour ne plus rien voir. De ce qui fait mon passé, mon apesanteur se lie autant à mes racines de merde que la merde d'ici que je baptise chaque matin à la gueule des égouts en a pas au loup je ne peux pas faire plus qu'en me mangeant les os risque de me contaminer à la merde d'embroyer il ne semble plus que ce soit si exaltant d'être planté là dans cette merde pourtant aucune force ne me pousse à m'y noyer car j'y suis Je me reste à mes restes, je ne cherche pas de porte de sortie, là où l'issue s'est flinguée depuis les lustres qu de, de, des lustres contre des abat-jours de bonne éducation, de l'éducation en pleine rue et bien bornée. Car je suis bien mort-né dans cette ville d'où le mariage du fric et du chagrin ouvre ses jambes, là où je me dispense d'avenir sur cet oreiller clouté qui n'en finit pas de gonfler des cauchemars de ceux qui se tiennent réveillés de ceux qui s'empêchent de dormir, de ceux qui ne se laissent pas voir le jour, comme d'autres vont travailler, dormir et plein jour, remplis de leurs puants rêves de portables, de cette jolie merde dont ils se sont accommodés au fil des ancêtres qui n'ont de cesse de créer cette cité à la puanteur suffocante de leur souffle. Déjà enfermés dans leur mort, au cercueil de la vie. Quand j'étais dans la cellule d'attente toute laprès et ben comme je pouvais gueuler autant que je voulais, mais personne ne m'entendait. Ben, du coup, je me faisais chier. Au début, je commençais à parler. À, à chanter après euh, bah, je sais pas j'ai commencé à, à faire un petit freestyle comme ça. non mais parce qu'en en fait au début je me faisais chier et, et, et euh, je commençais à, à chanter comme ça je voyais que personne m'entendait donc je commençais à chanter et après bah, je sais pas j'ai chanté un freestyle autre, là, et du coup bah, je sais pas j'ai commencé à faire ça tu me critiques, mais tu m'imites, mais gros, je va tes bails. Askip t'es de maille à maille, mais t'as quoi à part ta taille? Et ouais, moi je te rafale, t'inquiète même pas, tu seras dans le mal. Tu me dis, oui, c'est la vie, mais de quelle vie tu parles? Toi t'es dans ton hamac, alors que moi je fais la maille. Moi je fais la maille, ouais, ouais, moi je fais la maille, toi t'es dans ton hamac, mais tu passes ta vie à te plaindre. Ta vie à te plaindre, ouais, ouais, ta vie à te plaindre, vas-y, continue de chialer, on verra bien qui sera le dernier. Ouais, qui sera le dernier Ouais, ouais, ouais, qui sera le dernier J'arrive, je rentre en premier et je ressors en dernier. Toi, t'es toujours sur le palier, t'arrives même pas à rentrer. Mais gros, qu'est-ce que tu fous là Mais gros, relève-toi Mais gros, regarde là-bas. et oui, fais les bons choix. Yo je Oh était oh. <rire> FN. La bagnole est immatriculée FN. T'as marqué Non. Là, je te marque, c'est